Comment apprendre et enseigner le codage avec Dash? Alors, voici les six cahiers du programme d'apprentissage au codage avec Dash et Dot de Wonder Workshop. Alors, je vais vous les présenter brièvement. Je vais aller dans le cahier numéro C pour vous aujourd'hui. Alors, dans la page couverture, vous retrouverez au bas... Euh, le niveau scolaire suggéré pour l'apprentissage de ces éléments, c'est toujours à titre suggestif. Vous êtes les mieux placés pour juger de ce qui est adéquat pour vos élèves, bien entendu. Vous aurez également les cinq titres d'activités qui vous seront proposés avec la notion qui sera enseignée. Je vous avais expliqué que j'avais eu l'autorisation de Wonder Workshop de traduire les activités, le matériel, l'accompagnement. Alors, vous avez ici euh, la lettre qui le confirme. Et voici euh, le canevas des activités. Alors, en haut à droite, vous allez remarquer qu'il y a une petite pastille avec un dash. Alors, ça vous indique que l'activité, elle est prévue pour être travaillée avec dash. Il y aura d'autres activités où parfois ce sera avec DASH et DOT et parfois seulement avec DOT. Euh, bien entendu, si vous n'avez pas de DOT à l'école, c'est correct. Vous n'êtes pas obligé de les faire, ce n'est pas essentiel euh, à la démarche. Souvent, les activités avec DOT vont venir euh, approfondir un petit peu une notion. Si euh, jamais vous voyez que c'est une activité qui peut être pertinente, il fallait l'avoir puis tenter d'adapter ce qui s'offre, mais en version avec Dash. C'est quand même assez flexible là, ce qui est offert euh, dans les activités. Donc le canevas sur la première page, vous allez toujours retrouver une brève description de l'activité, les objectifs, ce dont vous aurez besoin, l'expérience préalable. Par la suite, vous allez avoir une mise en situation. Euh, une partie réalisation. Il y a régulièrement des brèves vérifications. Il y a toujours une activité collective. Le plus souvent, on vous met une ou des captures d'écran pour vous aider, vous guider. Il y a une partie expérimentation par les élèves qui, qui inclut le plus souvent euh, à la fin une partie sur les cartes des défis, comme vous pouvez le voir ici. Alors, je reviens brièvement sur les cartes de défi. Ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas nécessaire de les acheter, mais c'est un très beau complément. Si vous les achetez, c'est pas nécessaire non plus d'en avoir un par robot. Euh, un kit là, pour l'ensemble de la classe, ça fait le travail parce que de toute façon, les cartes sont en anglais. Donc, c'est très facile à traduire et d'indiquer les consignes en gros là, au tableau. Là. Moi, je représentais la carte avec la mise en contexte que je traduisais. Puis ensuite, j'écrivais les consignes au tableau, là, mais euh, en quelques dessins ou quelques mots, c'était bien suffisant. Alors, il y a un retour qui se fait à la fin de chaque activité. Et voilà. Alors, je vais maintenant aller à l'activité C4. Bon, tout d'abord, vous voyez que la pastille nous informe que c'est une activité qui se fait avec d'autres. Ce que je vais vous montrer, c'est que dans la mise à situation, bon, il y a pratiquement toujours une activation des connaissances antérieures, mais dans certaines activités, vous allez avoir également une, activ une activité dans les puzzles de Blocli et vous allez avoir très souvent une activité euh, avec code.org. Comme c'est écrit en parenthèse, c'est une activité qui est facultative. Le lien vous dirige vers l'activité en anglais et ce n'est pas du tout essentiel au reste de l'activité. C'est quelque chose d'intéressant qui va amener la notion, mais vous n'avez pas besoin de le faire pour euh, amener la notion aux élèves d'une façon adéquate, puis les élèves ne manqueront pas d'informations. Donc, en tout cas, moi, je trouve que le, ce qui est à faire là, il y a assez de contenu pour que vous puissiez faire l'activité sans que ça manque de ne pas aller euh, sur code.org. À la fin de chacun des documents, vous allez retrouver les annexes qui sont disponibles euh, et qui, le plus souvent, pardon, vous permettent de réaliser les activités débranchées. Donc, dans chacun des niveaux, dans chacun des cahiers, il y a une activité débranchée. Alors, vous allez avoir besoin de matériel. Ici, il y a une seule feuille pour cette activité-là, mais dans d'autres cahiers, il y en a plusieurs. Je vous montre, par exemple, le cahier A. Alors, vous allez voir qu'à la fin... Il y a une annexe avec les flèches de DASH pour l'activité débranchée A1. Mais pour l'activité A2, vous avez besoin des consignes d'utilisation de DASH et des parties de DASH qui se trouvent sur quatre feuilles. Donc, les deux dernières, c'est euh, ce qui avait été produit par Wonder Workshop. Les deux premières, ce sont des compléments là, que j'ai ajoutés. Alors, voilà ce qui fait le tour des cahiers. Euh, J'espère que ça va vous venir en aide. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment grâce à ce programme-là que j'ai compris c'était quoi le codage et comment coder. Euh, c'est vraiment euh, un enseignement complet. Donc, euh, avec ça, je me suis sentie moins démunie, moi, pour enseigner à mes élèves parce que c'est beau de faire euh, les puzzles, mais souvent, c'est incomplet au niveau de, des explications, des fonctionnalités, etc., donc là, vous avez tout en main pour exploiter adéquatement l'entièreté de l'application Blockly en enseignant le codage à vos élèves. Je vous souhaite donc bonne chance et beaucoup de plaisir.